Euh, non, non, alors, euh, elle n'est pas complètement nue sous la couverture. Je, euh, enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, salut Marianne. Salut Ed, euh, Stéphane. On peut la refaire, s'il te plaît Non. Oh. Alors, euh, Marianne, on va aujourd'hui jouer ensemble à mesurer ton taux de masculinité et de féminité. Alors, d'abord, est-ce que tu connais un peu l'histoire de, de ce test L'histoire, euh, la genèse, non, mais euh, le test, Oui. Alors, le, alors, puisque tu ne la connais pas, donc je rappelle aux nouveaux chatons de la chaîne, hein, aux nouveaux abonnés, ceux qui regarderaient cette vidéo sans s'y être abonnés, c'est un, une grave erreur, il faut réparer cette injustice et s'abonner dès maintenant. Donc, euh, ce test est un des nombreux tests que j'avais proposé à la production d'une émission de télé ouais, vrai, oui. qui s'appelait au Premier Regard. Ah, à propos, ils sont en train d'essayer de tourner une saison 3, et ils continuent de, de caster, ou de draguer, devrais-je dire, des candidats sur Tinder. Je vous encourage donc, si vous recevez si vous êtes sur Tinder et que vous recevez une proposition de leur équipe pour euh, intégrer cette batterie de tests hautement scientifique, <coughs> j'ai une cap de tout là. Me... C'est beaucoup là. Ouais, je, tout tu à coup, comme des relents. Oh, euh, mince, alors. Euh, donc euh, cette émission, donc hautement, <coughs> <coughs> euh, Eh bien je vous encourage à leur répondre ce que euh, tous mes VIP répondent, hein, c'est-à-dire à condition que euh, vous refaisiez appel à Stéphane-Edouard et en général, là, vous verrez que, tout à coup, <rire> c'est silence, silence radio, il <rire> n'y a plus jamais de réponse. Donc voilà, hein, glisse, glisse, glissez-en une, une petite au passage. Hein. <rire> euh, alors, ce test donc, qui est finalement, euh, bon, moi l'émission m'aura servi à ça, ça m'aura servi à mettre en ligne un, un test qui a été fait par plus de 30 000 personnes déjà, désormais. Bravo. Va te permettre de savoir, Marianne, si tu en doutais, au cas où tu en douterais, si tu raisonnes plus souvent comme un homme ou comme une femme. A hein euh, ton avis alors Alors dites-vous bien, euh, Marianne est quand même chercheure et euh, en, en quoi d'ailleurs en, en... Pas de formation en physique, en ouais. pratique, en sciences des données maintenant. D'accord, c'est une geek. Hein ça, ça, comme ça, je vous, je vous le confirme, hein, euh, c'est une vraie geek. Donc combien une euh, femme geek. Mais je ne euh, suis pas avec... que geek non plus, euh, c'est trop restricteur, mais bon, bref. D'accord, combien une guichette avec du rouge à lèvres et des petits seins en pointe a-t-elle de H à son avis euh, Je dois dire un pourcentage oui. euh, comme ça. Euh... Ou de F si ouais, tu veux, ben, je, je sais pas, mais euh, j'ai probablement euh, ouais, pas mal de H quoi, 40-45%. Euh, D'accord. Ou plus que 50% même, je sais je pas. T'es prête à faire le test Ouais. Lève la main droite Ben non. Lève la main droite, t'es obligé. Non mais elle n'est pas à poil, elle, elle fait genre mais elle n'est pas à poil. <rire> Euh, je jure de répondre la vérité aux questions. Je jure de répondre la vérité aux questions. Je jure de ne pas tenter de deviner quelle est la réponse la plus intelligente. Je jure de, de ne pas tenter de deviner quelle est la réponse la plus intelligente. Et je jure de répondre même quand je suis mal à l'aise. Et je jure de répondre même quand je suis mal à l'aise. Alors, si vous voulez également, si vous n'aviez pas, si pas encore fait ce test, rendez-vous sur l-lui.me, comme mi, l-lui.me, e ou si vous êtes fainéant, vous cliquez simplement sur le lien ci-dessous. Alors, Marianne, tu mémorises facilement les noms des musiques que tu aimes, nom de l'artiste, nom de l'album, nom des chansons, etc. Sachant qu'il n'y a toujours que deux réponses possibles qui sont oui et non. Oui. Oui. Tu perçois facilement les changements d'attitude dans ton entourage. Non. La clé du succès, selon toi, c'est A, une volonté de faire ou B, la communication. Une volonté de faire. Tu es à 16% du test pour l'instant. Vous verrez une petite barre de progression en haut de l'écran qui vous dit où vous en êtes. Tu te fies plus souvent à ton intuition ou à la logique non, mon intuition Oui, alors là, euh, l'hésitation <rire> du début, on la compte comment <rire> Non, mais parce que j'ai changé. Depuis peu. Mais plus souvent... Euh, dans ma vie au total, dans, dans euh, vie, plus dans la logique. Voilà, ouais, merci. Ouais. <rire> euh, ils vont dire que je force les réponses, mais bon, en même temps, je suis un peu chez moi, donc je fais un peu ce que je veux. Euh, lorsque tu racontes un événement, est-ce que tu fais plus attention à la raison pour laquelle tu le la racontes, ou aux anecdotes à Qui mailles le récit à ah, la raison pour laquelle je le raconte. Jouer à jouer... Je vais gé... avoir 100% de H, quoi. Jou... <rire> tu as juré de ne pas chercher à deviner ce qui était H et Non, L. je ne cherche pas, mais bon, ça me frappe quand même. Me colpiche. Oui, parce que euh, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, Marianne habite en Italie, donc elle est trilingue Ouais, un peu plus même, mais bon. Combien Quadri Non, mais euh, je ne parle pas aussi bien, les autres langues. Donc, euh... Tu parles le Viet ou pas Non, non, non. D'accord. Elle est un peu Viette. Hein. C'est... C'est mon côté euh, migrant, euh, ouverture euh, <rire> sans frontiériste et bénéton. Évidemment <rire> Mais être clair. Vous aimez réfléchir longtemps avant d'agir Oui, non. Oui. Avez-vous le sens de l'orientation Oui, mais c'est peut-être un peu prétentieux de ma part euh, de le penser. C'est oui ou c'est non Oui. C'est oui, alors. Peut-on expliquer les sentiments Oui, non. Oui. Aimes-tu danser Oui. Quand un objet que tu utilises tombe en panne, est-ce que tu demandes de l'aide ou tu cherches la panne Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, c'est pas la réponse. Euh, je demande de l'aide. Après le bac, l'école sert surtout, avant tout, à apprendre à raisonner ou à se faire un réseau. Comment dire, il euh, y a dans ce que je pense et ce que j'aimerais. quoi. Là, c'est tragique et utopique parce que euh, je pense que ça devrait euh, servir à apprendre à raisonner, mais de facto, ça sert plus à faire un réseau. Bon, apprendre à raisonner. On leur a dit pourquoi tu étais en mitouflée dans mon plaid ou pas Non, mais ça y est, j'ai plus trop froid. Parce que dans la vidéo d'avant, je. Parce, me parce que j'ai peur que ceux froid. qui débarquent se disent Mais qu'est-ce que c'est que. Euh... <rire> qu'est-ce qu'elle fout dans voilà. <rire> <rire> Est-ce que tu te compares souvent aux autres Oui, non. Non. Euh, Est-ce qu'il était difficile de dire non Oui. Tu parles plus souvent de l'actualité ou des gens Maintenant des gens, des gens. Et sur, sur l'ensemble de ta vie donc carrière bah, avant euh, quand j'étais plus jeune plus de l'actualité, mais maintenant j'écoute même plus les nouvelles, donc euh, je peux même pas en parler. Bon je mets quoi alors des gens Oui. Réussir son couple et ses enfants, c'est la chose la plus importante de la vie. Oui, non. Ça c'est dur. Hein. T'es en couple Non. T'as des enfants Non. Mathieu de Londres, c'est ça qui te faut. Hein. <rire> Une bonne chercheuse là, bien hache, un peu geekette. Je dirais plutôt non. Même si, enfin, c'est super, mais ça peut pas être la chose la plus non, importante. Non, c'est trop tard. J'ai cliqué. Dans un film ou une pièce de théâtre, nous en sommes à 64% du test. Dans un film ou une pièce de théâtre, disais-je, quand un acteur a le mauvais rôle, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de le détester pour de vrai Non. Es-tu parti en vacances seule au cours de ces trois dernières années Oui. Sur tes trois dernières relations, qui est parti en premier le plus souvent Toi ou l'autre Je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai eu des... J'ai pas eu des relations sérieuses depuis trop longtemps. Sur tes trois dernières euh, relations sérieuses ou moins sérieuses, ou anecdotiques ben, Je dirais l'autre, alors. Non, mais parce que ça fait déjà des, relations, saoulées, des relations sérieuses, j'en ai, ai eu que deux dans ma vie, et ça fait longtemps. Et là, c'était moi qui étais partie. Mais, euh, Sur les trois derniers mecs que tu as vus de façon récurrente même si c'était plus en position horizontale que verticale. Qui ouais. a mis fin Eux. Eux. Euh. Ouais, toujours. Bon, alors on va pas ouais. chercher à comprendre pourquoi. <rire> <rire> <rire> Sensible est une qualité, oui non Oui. Avec une jolie photo de panda. Que oui, montre. bah oui, bien sûr. <rire> Vous avez entendu la petite inflexion de voix qui a changé là, quand elle a dit c'est une qualité, elle a minaudé. Oui. ce que, ben oui, que, que j'ai vu le petit panda. C'est ça. Voilà. <rire> Euh, quand vous êtes vraiment amoureux, vous vous surprenez souvent à finir par aimer ce qu'aime votre conjoint Oui bah, tu m'étonnes, ça c'est la femme Lego, alors <rire> j'ai déjà remarqué au brunch là, c'est la femme Lego par excellence Le sport euh, le... Qu'est-ce qui est plus important pour être heureux, l'intelligence ou la réussite sociale ben, l'intelligence Est-ce que tu as besoin qu'on te rassure régulièrement sur ton potentiel pour y arriver Non, parce que j'y arrive quand même 92% qui vous, euh, pas de, pas de H enfin pas de, de résultat, nous mm -mm. en sommes à 92% du test. Qui vous convainc le plus facilement Une personne ou des faits Maintenant, maintenant c'est une personne. Le global <rire> Dans ma vie, c'était plutôt des faits au total. Bon, donc, on va mettre des faits alors. Euh, Est-ce que tu choisis un produit euh, ou une personne a, parce qu'il a bonne réputation, ou B, sur ses caractéristiques et compétences euh, Le premier choix, c'était quoi Réputation. Le... Non, parce qu'il a des bonnes caractéristiques et compétences. Tu préfères conduire ou être conduite Être conduite. Alors... Bon, ça marche plus. <rire> ah c'est ça y est. Le test est brisé. Alors, tout à l'heure, tu pensais avoir un taux de masculinité de... 45% Ce qui, ce qui sous-entendrait donc un taux de féminité de... 55 C'est bien, c'est une vraie scientifique Tu sais qu'à cette question, je pense que t'as au moins une nana sur 5 qui aurait pas su répondre Ou qui aurait fait... Euh, euh, ouais, mais euh, un euh, mec euh, sur 5 euh, euh. aussi mmh. Alors, est-ce qu'après le test, tu as fait évoluer tes positions Oui, je pense que je suis à 90% de H maintenant Non, ça je <rire> n'en... Bah non mais plus, enfin je pense que je suis à plus que 45 ah, euh... que, Quelle question t'as as évoqué cette, euh, cette possibilité bah, Tu t'es rendu compte que tu répondais comme un bonhomme ou pas Oui, bah oui, dans la plupart des cas. Et so, dans certains cas, euh, je répondais le truc. Tu très veux pas enlever cette couverture, c'est ridicule maintenant, parce qu'on a l'impression que t'es un, un ours des, des bois. Voilà. Euh, bah, euh, J'ai bien senti quand j'avais la réponse plus sensible, féminine, mais c'était la minorité. Il me semble Tu avais juré de ne pas essayer de le sentir Non mais j'ai pas essayé mais je l'ai senti même sans essayer 72% de H <rire> Tu as exactement bon score Ah ouais, ouais Ouais 72, 28 Tu as exactement bon score Ce qui veut dire que dans presque les trois quarts des situations Dans les deux tiers des situations Tu ouais. recours à des, raisons, à des raisonnements masculins Ça veut évidemment pas dire que tu n'as pas les, les raisonnements féminins Par ailleurs mais ça veut dire mais que ouais. euh, c'est une stratégie que tu, que tu préfères emprunter, ça te correspond plus. Donc je vous avais dit que c'était une geekette, et euh, confirmation en effet, voilà. Euh, écoutez, que vous dire de plus ben, Non, c'est une petite vidéo comme ça de détente et de dilettante, les deux. Donc elle et lui, Thierry Mie, pour le test, pour la logique des hommes et la logique des femmes, c'est dans mes séminaires du même nom, logique des hommes, logique des femmes et ça dure euh, respectivement 5 et 6 heures je crois, donc vous imaginez bien qu'en quelques minutes là je, je ne pourrais pas vous... Enfin je pense qu'il vaut mieux vous référer à la source des infos. Euh, bref, un pouce levé pour le ravissant euh, débardeur de Marianne, le, les liens ci-dessous, on, on prend l'habitude de consulter les, les descriptions des vidéos, je m'emmerde en généralement à les rédiger et c'est pas pour les chiens, et sur ce, bah, bonne soirée, ou bonne journée. Tu as une vocation toute tracée. Eh bien, il est maintenant 23h, je vais donc prendre congé de vous en vous souhaitant de passer une très très bonne nuit. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.